Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo courte de Diablo, on va faire une petite partie théorie et analyse concernant ce qui pourrait arriver sur Diablo 4 Je sais ça fait un moment que j'ai pas pu sortir de vidéos sur Diablo donc bah, j'en profite un petit peu Sachant que pour ceux qui s'inquiètent un petit peu, il y aura également des vidéos sur Diablo 2 euh, Resurrected, notamment l'analyse des cinématiques Donc voilà, il va y avoir du contenu Diablo, en attendant... On va parler de ce sujet puisque c'est une question qui revient très souvent, euh, que ce soit en stream ou sur YouTube. On me pose souvent la question, est-ce que tu penses, malgré que Diablo sera de retour dans Diablo 4 euh, Et au final, bah, c'est une question qui est totalement légitime. Et mon objectif dans cette vidéo, c'est pas forcément de vous donner une réponse définitive, en mode oui ou non. Euh, L'objectif, c'est d'essayer de voir un petit peu, enfin, euh, faire des théories, c'est bien, mais il faut essayer d'avoir un raisonnement un peu scientifique. Quand on fait des théories, on essaie de s'appuyer sur des faits, des choses, euh, soit des exemples, euh, bah, tout simplement des, des exemples dans le passé, ou des choses qui, des éléments qui peuvent nous aiguiller un petit peu sur ce qui peut arriver. Donc évidemment, hein, ne prenez pas ça au pied de la lettre que je vais vous dire, je vais essayer de vous exposer les différentes possibilités. En l'occurrence, c'est une question, comme j'ai dit, ouverte, et euh, à mon sens, il y a trois véritablement possibilités. Donc honnêtement, voilà, l'objectif c'est vraiment de voir ce qu'il en est, et on va commencer par la théorie, je dirais la plus probable, j'ai fait un classement, la théorie la plus probable c'est que, oui, Diablo pourrait, je dis bien pourrait, hein, le conditionnel c'est vachement important, pourrait revenir dans Diablo 4, et ce, pourquoi Tout simplement, la licence déjà s'appelle Diablo. Diablo, hein... Euh faut qu'il soit là, sur le papier, hein, Diablo, la licence Diablo. Et est-ce que, par exemple, par rapport aux précédents opus euh, de Diablo, est-ce que Diablo a toujours fait, euh, toujours fait un coucou Eh bien, la réponse est oui. Diablo 1, il est le boss final de l'extension. Diablo 2, l'objectif, c'est de, de poursuivre justement Aydan, le rôdeur noir qui abrite en son sein Diablo et finalement on le bat euh, en enfer après avoir fait le passage en Port Demonium. Ensuite, euh, dans Diablo 3, eh on le bat également euh, dans les cieux au moment où il fait sa métamorphose en tant que, que le, le, le mal primordial, hein, le, démon primordial enfin, le démon primordial, pardon, euh, donc The Prime en anglais. Et au final, eh bien, on, on suppose, on est quasiment certain que Diablo fera son apparition dans Diablo Immortal, puisque vous voyez ici, j'ai pas choisi cette image au hasard, c'est tout simplement un des artworks officiels de Diablo Immortal. Je pense pas qu'il se soit. C'est quand même des artistes qui sont probablement payés des milliers d'euros. C'est pas pour rien, à mon avis, qu'ils se sont cassés le cul à faire cet, cet artwork. Et euh, l'objectif, je rappelle, dans Diablo Immortal, pour le moment, la grande menace qui est tissée avec Diablo Immortal, c'est Scarn, le héros de Diablo. Et l'un de ses objectifs, ce serait potentiellement de... Enfin, ce serait de ressusciter Diablo. Donc, pour le moment, on n'est pas encore. Je ne peux pas vous dire à 100% qu'il sera dans Diablo Immortal. Mais il y a un bon 90% voire on peut monter encore. Hein, 95% de chance de voir un Diablo euh, voire probablement même boss final de Diablo Immortal. Donc, Pour le moment, les 4 opus de Diablo ont vu Diablo être présent. C'est me dire, merci Captain Obvious, jusque là, rien d'anormal. De, rien de Mais un bémol, d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue histoire, c'est à la fois compréhensible et incompréhensible puisque Diablo c'est l'un des trois démons primordiaux et l'un des sept seigneurs démons. Donc, je rappelle, hein, les trois seigneurs démons, euh, enfin les trois démons primordiaux, vous avez Diablo, BAAL, Mephisto. Et ensuite, il y a les... les ils sont sept au total avec les... Donc sept seigneurs démons, hein, qui sont tous nés des têtes de Tatamet, hein, vidéo sur l'éternel conflit, tout ça, tout ça. Donc, aux côtés euh, des autres, quatre seigneurs démons, c'est Andariel, Duriel, Bélial et Asmodan. Et au final, eh bien, c'est vrai que... On les a tellement tapés, je veux dire, dans Diablo 1, mine de rien, c'est peut-être probablement l'opus qui respecte le plus un seigneur démon, puisque bah, au final, Diablo 1, on tape tous ces sbires, euh, qui sont pour la plupart d'ailleurs des, des, des humains, pas, pas vraiment des démons, hein. vous avez le boucher bien sûr en exception, mais ensuite c'est Lazare, c'est Leoric, ça c'est des mortels. Donc Diablo, c'est le boss final. Boss final, hein, et je rappelle en plus, Diablo euh, habite le corps d'un enfant, Albrecht. Certes c'est un prince mais ça reste un enfant Donc au final Diablo n'est pas vraiment libéré à son plein potentiel etc Donc au final la menace est extrêmement réelle On te montre un Diablo nerf euh, qui malgré son côté nerf arrive à chambouler bah, le destin d'un royaume C'est pas rien, c'est pas rien Arrive Diablo 2 et je sais que je touche au Saint Graal Diablo 2 et j'ai beau adorer l'histoire de Diablo 2, il y a quand même des failles. Euh, le problème dans Diablo 2, à mon sens, c'est de... un peu un safari des seigneurs démons. On va pas se mentir, alors certes ils étaient déjà évoqués un petit peu dans Diablo 1, mais quand même, euh, dans... notamment dans le manuel Diablo 1, mais dans Diablo 2, euh... acte 1, en Dariel. Et à la limite en Dariel, bon, elle est plutôt bien amenée, plutôt bien traitée, etc. Même si on sait pourquoi. On sait toujours pas pourquoi elle s'est alliée avec Diablo. C est... C est... Il y a 2-3 pistes, mais bon, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment dit. Ensuite, acte 2, ça c'est probablement la pire honte de Diablo 2, c'est Duriel, qu'on a, mais explosé, on sait même pas ce qu'il foutait là, quoi. Il s'est allié, alors c'est pareil qu'Andariel, vu qu'ils sont jumeaux, euh, bah voilà, euh, bon, ça se voit pas trop, mais ils sont jumeaux. Euh, Duriel, pour le coup, lui, euh, il a suivi sa sœur hein, et il sert Diablo, mais alors, il est fin fond de sa caverne, etc. Bon, c'est compliqué. Ensuite, bah, on va battre, euh, battre Tal Racha, du coup, enfin, on va battre surtout euh, Mephisto. Mephisto qui pour le coup lui il avait été plutôt bien amené puisque Mephisto bah, c'est en fait en gros le responsable de Diablo 1 et euh, celui qui a retourné toute la religion c'est comme s'il avait retourné la chrétienté contre elle même donc pour le coup Mephisto c'est clair qu'il a été bien vendu et c'est un petit peu le j'ai envie de dire le, le mastermind hein, le, le grand génie de Diablo 2 celui qui avait tout prévu euh, et au final bah, c'est vrai que le boss Diablo c'est le boss de fin euh, tout simplement de Diablo 2 Mais au final, eh ben, le véritable boss de, de, de Diablo 2 avec l'extension Lord of Destruction bah, C'est tout simplement Baal en fait Et c'est Baal qu'on voit direct avec la première cinématique et autres Donc au final Baal est assez, euh, assez crédible Même si encore une fois, ça fait que sur les 7 seigneurs démons Diablo 2 t'en détruit 5 Ça fait beaucoup quand même hein. Arrive Diablo 3, Diablo 3 tu détruis les deux seigneurs démons restants, Belial et Asmodan. Asmodan pour le coup on l'avait plutôt bien vendu alors hors du jeu hein, je parle puisque bah, au final c'est le mec qui avait réussi à, à provoquer l'exil noir et dégager les, les trois seigneurs démons euh, principaux euh, qui régnaient sur les enfers avant. Donc pour le coup c'est plutôt pas mal, Belial c'était aussi avec l'aide de Belial qu'Asmodan avait réussi, donc là-dessus c'est plutôt bien fait. Et au final Asmodan est devenu le grand euh, roi des enfers en dégageant euh, Belial. Donc Asmodan est... Plutôt était bien teasé, et je le rappelle, même si les côtés ridicules vidéo sur Diablo 3, il est traité de manière ridicule, Asmodan en jeu. Euh, même en jeu, en fait, si vous rejouez à Diablo, la cinématique du cratère des rats, on te vend vraiment Asmodan comme le seul mec qui a, compris, qui a tout compris dans, dans ce, qui était en train, ce qui était en train de se passer. Donc, au final, s'il n'y a pas eu le bah il, il allait gagner, en fait. Enfin, il avait vraiment bien joué le coup, pour le coup. Parce que même Belial, hein, on peut dire ce qu'on veut, qu veut, mais Belial, il avait Asmodan au cul. Hein, donc, euh, Asmodan, au final, a été plutôt bien euh, traité, même si c'est vrai que malheureusement, la mise en scène euh, est parfois est ridicule, etc. Donc, et surtout. On a du mal à vraiment comprendre Asmodan, mais pourtant Asmodan est quand même bien euh, bien traité, entre guillemets, euh, dans Diablo 3. Et au final, bah dans Diablo 3, on retrouve Diablo à la fin, en démon primordial, etc. Donc au final, eh ben on commence à avoir cette petite lassitude. Heureusement, dans Diablo Immortal, j'ai l'impression qu'on revient un petit peu à l'image de Diablo 1 sur euh, uniquement du seigneur démon. On va tuer Baal, certes. Mais ce sera sous forme de flashback avec l'exil noir, ce que je trouve être une excellente idée. Attention à ne pas tomber dans le piège de Warcraft et ensuite à faire des extensions sur le voyage dans le temps et tout ça. Tout ça. Si on s'arrête juste au côté caverne du temps, moi ça me va très bien avec, euh, avec euh, les quêtes euh, de la bibliothèque euh, de, dans Diablo Immortal. Ça ça, ça, ça peut être vraiment très intéressant pour le fanservice sans briser pour autant l'histoire, hein, puisque c'est juste le passé en fait. Et ce qui est intéressant avec Diablo Immortal, du coup, c'est qu'on va mettre en avant Scarn, le héros de Diablo, et du coup Diablo redevient le boss final. Pour le moment, on ne nous a pas vendu d'autres seigneurs démons. Peut-être qu'il y en aura d'autres, mais des boss qu'on a vus, c'est pas du tout... Ça, on revient sur du Diablo 1 avec des sous-fifres, on va dire, de Diablo, afin justement de faire monter l'histoire, de faire progresser un petit peu le truc, et l'apothéose, le bouquet final, c'est de détruire le seigneur démon. Maintenant, moi ce qui me gêne un petit peu aussi, c'est que ça ferait 4 opus où on tue Diablo, et la menace, bah, encore une fois, elle perd en crédibilité. Ça reste un seigneur démoniaque, c'est censé être un truc qui peut amener la fin des temps, l'apocalypse. Donc, c'est pas ridicule, ça devrait pas être traité sous forme de ridicule. D'un autre côté, vous auriez tout à fait raison de m'arrêter en disant Malga, il y a une grande métaphore avec Diablo, c'est l'idée que on, le, le mal ne peut être vaincu. Dans Diablo 1, on arrive à vaincre le, le, le, le, le démon, mais au final, le seigneur démon, mais au final, euh, on y laisse notre âme. Et au final, bah, Diablo a quand même gagné. Dans Diablo 2, euh, c'est peut-être au final l'opus qui a le... Souvent on dit, alors c'est pas l'objectif de taper Diablo 2, c'est vrai que ça donne ça, et j'aime beaucoup Diablo 2 encore une fois. Mais c'est vrai que Diablo 2 parfois est un peu, mis... un peu trop mis sur un piédestal euh, par une partie de sa communauté en tout cas. Diablo 2, si on, on s'y regarde, parce que souvent Diablo 3 est dit un peu cucu et moins euh, moins dark, et d'ailleurs la plupart des gens attendent Diablo 4 en disant « Ah, ça sera un... du vrai Diablo, ça sera comme Diablo 2, plus dark, etc. » Euh, ce qui est drôle, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, mais au final, bah, Diablo 2 est celui qui a connu le meilleur happy ending en fait. <rire> et euh, c'est le temps détesté Diablo Immortal qui va redonner un petit peu de noirceur à Diablo 2, avec l'idée que bah, la destruction de la pire monde a quand même ramené des trucs vénères, mais sur le papier, Diablo 2, c'est probablement l'opus qui a eu le meilleur, le, le plus beau, enfin, le, le meilleur, euh, la meilleure fin quoi, dans le, dans le côté happy ending, une fin heureuse on va dire. Donc, euh, la, la menace... D'un autre côté, il y a cette métaphore du mal qui ne peut être vaincu. Euh, dans Diablo 2, bah, ça n'a pas suffi. Et dans Diablo 3, bah, euh, ça arrive même à corrompre les anges. Donc au final, on n'arrive vraiment pas à le battre. Donc même si on farme en permanence Diablo, si on garde à l'idée que c'est la métaphore du mal qui ne peut être vaincu, et même si tu le bats, il reviendra forcément, ça donne aussi un certain charisme à Diablo. Donc ça va, ça passe. A côté de ça, donc revenons un petit peu. Hein, euh, comme je l'ai un peu... Su... Sous-entendu et même dit, euh, il faut rappeler que Diablo a toujours été le boss de fin de chaque opus avant extension. Je précise, avant extension. Boss de fin de Diablo 1, boss de fin de Diablo 2 avant Lord of Destruction et boss de fin de Diablo 3 avant Reaper of Souls. Donc au final, ça a toujours été le maître. Et d'ailleurs, si vous regardez le teasing, le battage médiatique et publicitaire Bon bah Diablo 1 c'est directement le boss de fin Diablo 2 bah, on voyait euh, surtout bah, le, le crâne avec le rôdeur noir et le rôdeur noir qui était l'avatar de Diablo donc euh, le véhicule de Diablo sur, euh, sur Sanctuaire donc au final c'est un teasing de Diablo et Diablo 3 bah, euh, avant Reaper of Soul parce que maintenant on a, la on a en tête Malta et tout ça tout ça mais avant eh bah, c'était Diablo en fait hein. Diablo 3 on voyait vraiment Diablo ce Qui d'ailleurs était peut-être un peu une connerie Mais on voyait Diablo sont Plutôt des Asmodan, je pense Pour donner l'impression que c'était la fin Mais euh, bah, du coup on voyait Diablo Donc on pouvait sous-entendre une fin de Diablo Ce qui est pas du tout le cas euh, Et dans Diablo Immortal vous l'avez vu on voit, Diablo, on voit Diablo Donc Diablo est toujours montré euh, Diablo 4 pour le coup c'est pas du tout le cas D'ailleurs à l'inverse Dans Diablo 4 on nous tease Lilith Je ne vous ai pas montré cette image là Et maintenant que je suis en train de le dire Je, je le regrette presque Mais on a Lilith la, la statue de Lilith et la, la statue que j'ai pu voir à la, à la BlizzCon 2019 en, en forme géante, Lilith tient le crâne de Diablo. C'est presque en mode, c'est de l'histoire ancienne, c'est moins maintenant. Donc, est-ce que en fait, Diablo est, le, est un boss mais qui cette fois se veut cacher pour Diablo 4 En mode, on pense que ce sera Lilith le boss final, mais ce ne sera pas Lilith, ce sera Diablo est-ce que ce serait vraiment Lilith le boss final de de, de, de, du jeu de base et qu'on retournerait justement peut-être plus sur un Diablo en extension ou un autre démon en extension Puisque Diablo au final, même si j'ai dit que c'était le boss final, il n'y a que vraiment dans Diablo 1 où c'est le boss final. Vous allez me citer l'extension Elfire, Elfire n'est pas canonique euh, dans lore de, de Diablo, donc elle n'est pas dans le canon officiel. Donc... Non, ça ne compte pas. Donc, dans Diablo 1, effectivement, c'est bien le boss final. Mais comme je l'ai dit, bah dans Lord of Destruction, c'était pas Diablo le boss final, c'était euh, Ball. Et dans Diablo 3, euh, avec Reaper of Souls, c'était Maltael. Donc, on pourrait y voir justement un changement de cap par rapport à la licence Diablo. Donc, il pourrait être là, il y a la réponse en mode il est là, mais. Pas sous la forme attendue, pas sous un côté vraiment euh, je suis là, je vais vous détruire. Peut-être plus un Diablo euh, qui serait du coup présent, mais sous forme indirecte. Via euh, des flashbacks, via une voix off, ou par exemple sous forme d'esprit. Et par exemple, via aussi Léa, c'est pas pour rien que je vous ai mis Léa. Léa, on nous en a pas mal parlé, et bien sûr, la les fans demandent hein, où est Léa. On a eu la réponse en interview, Léa est en enfer. Euh, D'ailleurs le skin d'Heroes of the Storm, je le répète encore, hein, Heroes a, a amené beaucoup de lore à Diablo au final hein, malgré ce qu'on pourrait croire vu qu'on se dirait bah c'est pas canon tout ça tout ça, c'est pas dans le canon. Un peu à l'image d'Airstone pour Warcraft, ça ramène pas mal ça ramène aussi des éléments qui seront repris dans le canon de Diablo puisqu'il est aussi surveillé par les scénaristes euh, des différents univers. Et du coup, eh bien, on voit justement euh, on entend Léa, en fait, qui a fait, crie un appel à l'aide, mais qui est très vite étouffé par Diablo. Donc, au final, ça répond bien aussi au, à ce qu'ont dit les devs en interview, c'est-à-dire que Léa, son âme est, est en enfer, et que peut-être on irait la sauver ou pas. Ça, pour le coup, c'était une question qui était ouverte. Et on pourrait également le voir, donc comme je l'ai dit, sous forme spectrale, on va dire. Il pourrait rôder essayer d'influencer les choses, euh, ou bien tout simplement par la forme de serviteur. Encore une fois, un héros... Euh, un champion, Scarn ou un autre, hein, Scarn, la menace de Diablo Mortal ou sous, une autre, sous un autre démon, hein, tout simplement. Pourquoi pas Isua, là aussi, hein, l'ange la, démoniaque. Enfin, on pourrait voir pas mal de monde en fait, pas mal de monde pour représenter Diablo. A euh, côté de ça, moi j'aime bien l'idée aussi qu'ils reviennent sous forme passive, on va dire, sous, sous influence, et pourquoi pas le voir en spectre et essayer d'influencer de, de, de, les choses ou même sous forme par exemple d'exorcisme où il aurait exorcisé quelqu'un enfin il serait dans il aurait possédé quelqu'un ça pourrait être aussi une idée donc pas sous sa forme de plein potentiel mais sous forme humaine on va dire mais il y a une autre théorie qui pourrait arriver comme je l'ai un petit peu sous-entendu juste avant c'est un diablo totalement absent de diablo 4 encore une fois vous allez me dire bah ouais mais la licence diablo c'est diablo s'il n'y a pas diablo dans diablo c'est un peu bizarre ce que je comprends tout à fait et il y a vraiment une rupture actuellement dans la communauté Diablo. Certains en ont marre d'affronter toujours Diablo et seraient contents que Diablo n'apparaisse pas dans Diablo 4. De l'autre côté, tu as ceux qui disent « Bah non, un Diablo sans Diablo, c'est plus vraiment un Diablo. » Et Diablo, bah, faut pas oublier que c'est le nom espagnol et c'est le dérivé latin, euh, tout simplement. Et ça, En italien, d'ailleurs, c'est Diabolo. Et nous, on dit diable. Diablo, c'est tout simplement le nom de diable. Et il y en a sept des diables, au final. C'est les sept seigneurs démoniaques. Donc... Diablo, dans le lore, il, est pas, euh, il reste toujours très intéressant et en tant que représentation, euh, je dirais, de, de, de, du cauchemar, de, de l'épouvante, euh, de la peur, bah forcément, il a une place très importante parce que n'importe quel être humain est victime de la peur. Mais à ce titre-là, il n'est qu'un égal parmi les trois seigneurs démons, ses frères directs, Bal et Méphisto, parce que... Bah, tout, tout être humain cache aussi en lui un peu de colère, un peu de haine, mais aussi une part de destruction. Donc au final, il est l'égal de ses, de ses frères directs, et même des seigneurs démons qu'on appelle, qu'on juge inférieurs, les quatre autres seigneurs démons que j'ai déjà listés avant. Donc au final, bah, tu peux tout à fait avoir un Mephisto ou un Bal et Diablo 2 à ce niveau-là a rendu énormément hommage et a montré et a appuyé, en fait en vous disant que Diablo 1, bah, vous pensiez que Diablo était une menace si, si importante et si forte que ça oui, Diablo 2 n'a pas non plus marché sur l'histoire de Diablo hein, en disant bon, euh, Diablo c'était de la merde en fait, parce qu'au contraire, on te le vend comme dans Diablo 1, il était sous la forme d'Albrecht, c'était pas énorme. Là, maintenant, il est dans le Rodeur Noir, donc il a gagné encore plus en force. Là, Mephisto apparaît comme le, le génie, le, le grand stratège, le grand tacticien, le, le, le, le fin politicien des démons, et de l'autre côté, t'as Baal qui apparaît un petit peu. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il a, c'est le destructeur, mais qui est aussi quand même très malin et très intelligent. Donc les deux autres sont très bien vendus aussi et on pourrait tout, moi personnellement je verrais bien tout à fait un opus, au final Mephisto serait presque l'unique menace, enfin pas l'unique menace mais je veux dire vraiment la grande menace qui tire les ficelles ou même un balle. Je pense pas que ce soit déconnant et ce serait pas du tout craché sur Diablo que de voir Mephisto ou Bal au très haut niveau. Et encore, et encore, il faudrait aussi qu arrêter ce, je dirais, ce matraquage des démons inférieurs. On sait déjà quand Dariael sera là. On a vu Duriel également dans les, dans les trailers. Malheureusement, là, on revient sur du Diablo 2 parce que bah, c'est aussi une grosse critique qui est revenue sur la, la, la communauté. remet toujours vraiment Diablo, la communauté de Diablo, mais énormément Diablo 2 euh, au-dessus de tout. Donc, on essaye, les, les, les devs forcément s'inspirent de Diablo 2. Et on sait déjà qu'on va bah, tabasser Duriel, on l'a vu en boss. Et en Dariel, bah, un petit peu aussi. Donc, il y a des artworks, etc. Donc, j'ai l'impression qu'on va plutôt revenir sur de la chasse au seigneur démon. Et ce que je trouve un petit peu dommage malgré tout parce que bah au final seigneur démon c'est pas de la c'est pas de la gnognotte quoi c'est c'est pas de la merde donc si tu tu fais un tableau de chasse des seigneurs démons bah ça minimise un petit peu leur importance je trouve en tout cas euh, sachant que voilà en adversaire il n'y a pas que les seigneurs démons non plus on a bien sûr bah, l'élite hein. Lilith, euh, qui est une princesse démoniaque au final c'est la fille de de méphisto j'adore cette artoire d'ailleurs et euh, l'élite bah, pourrait être la méchante ultime de diablo 4 même si vous avez regardé normalement vous avez regardé mes autres vidéos sur diablo 4 et vous savez qu'elle aime la théorie concernant l'élite c'est le mal, pour moi il y a de grandes chances qu'on arrive, alors ça pourrait tout à fait être le méchant en finale, hein, il ne faudrait pas être déçu si c'est pas le cas, mais, enfin il ne faudrait pas être déçu si c'est le cas plutôt, mais personnellement par rapport à ce qu'on connaît de Lilith, je pense que ce serait dommage, et je pense qu'il y a quelque chose de plus intéressant à faire avec Lilith, en mode c'est le mal nécessaire, donc à un moment donné on va probablement lui casser la gueule, mais Lilith pourrait être aussi celle qui pourrait être la sauveuse de l'humanité face au seigneur démon, et qui pourrait être justement celle qui nous incite à faire de la chasse au démon. Mais elle voudrait quand même des trucs qui ne sont pas forcément en adéquation avec nos, nos projets aussi en tant qu'être humain. Donc l'élite à mon sens peut ramener cette nuance en fait qui est très très intéressante et qui à mon avis est nécessaire pour, pour Diablo parce que bah, les 7 seigneurs démons sinon c'est des gros cons et il faut les taper quoi. Donc euh, l'élite à ce niveau là pourrait être intéressante et amener un peu plus de nuance à la licence. Sachant qu'en adversaire bah, comme je l'ai dit il y a aussi les Nephalem, hein, bien sûr les Nephalem Diablo 3 ou d'autres Nephalem, hein, Zoltun Cool. A déjà été un peu perçu en tant que néphalème. On pourrait affronter du boule du, du boule ou d'autres, euh, pourquoi pas du, du ratma ou autre, hein, bien sûr. Euh, même si pour le moment ratma, ça semble pas vraiment euh, ça doit plutôt être un défenseur qu'un qu qu adversaire. Et enfin, bah, évidemment, les anges. Hein. Les anges, alors j'espère pas qu'on tombera dans le imperius euh, très très très vilain. Je trouve que Diablo 3 a rendu vraiment honneur à imperius en le montrant à la fois très con, mais aussi susceptible et, euh, susceptible de d'épargner l'humanité notamment avec son arc dans Reaper of Souls que je trouve vraiment super bien écrit euh, vraiment très intéressant on aurait pu tomber dans ce piège j'en on n'est pas tombé dedans et ça, ça, ça, ça j'aime beaucoup enfin bon dans, dans Diablo on manque pas de vilains hein, clairement on manque pas de mecs sur lesquels tabasser alors je pense que j'ai déjà un petit peu évoqué euh, l'objectif de cette vidéo c'est pas de faire une vidéo longue donc voilà on a trois grandes possibilités Diablo revient Diablo revient mais sous forme passive ou Diablo ne revient pas et on va essayer de mettre l'accent sur d'autres menaces histoire justement d'aérer un peu la licence. Et personnellement, eh ben, j'aime bien le fait de rendre, encore une fois, j'en je, ai parlé un peu avant, je me suis, je me suis spoil, mais de rendre les, les seigneurs démons plus crédibles. Et ça, par exemple, eh ben, moi je trouve, euh, ça passe aussi par justement rendre les autres seigneurs démons plus crédibles, mais aussi leurs lieutenants. En tant que seigneurs démons, ils ont, des, ils ont tout un territoire en enfer, avec des généraux, avec euh, des lieutenants, avec des, des champions et des héros démoniaques. Et bah, sur le papier tu peux rendre le seigneur démon beaucoup plus impressionnant si tu glorifies ses généraux. Parce que si les généraux sont violents et font méga flipper et sont, très, sont une grosse épine dans le pied, bah, par extension, ça veut dire que son, son boss, il est au-dessus. quoi. Donc, ça passe aussi par une glorification des serviteurs des seigneurs démons. Et c'est ça que j'aime bien avec Diablo Immortal, par exemple, comme je l'ai dit un petit peu au début, avec l'idée qu'on ne va pas affronter de seigneur démons, c'est plein de serviteurs de Diablo, notamment un démon créé pour l'occasion, Scarn, Scarn qui est le grand héros euh, de l'effroi, enfin de, de, de la peur, le grand héros de Diablo, donc ça je trouve ça très intéressant, la création d'un général propre à Diablo qui est Scarn, alors il faudra faire attention à expliquer que probablement c'est parce qu'on l'a battu à Diablo Immortal qui revient pas si vite, euh, tout simplement dans l'armageddon la, dans je dirais de Diablo 3, parce que sinon ce serait un peu con que son, son bras droit soit pas là donc ça pour le coup on peut tout à fait l'expliquer mais j'aime bien la création de Scarn plus il a un design qui est assez sympa mais j'aime bien les créations de Scarn dans l'idée voilà on veut glorifier Diablo et ça passe par un grand lieutenant qu'on vient de créer et s'il est bien créé il y a moyen qu'on respecte et qu'on apprécie beaucoup ce personnage et par exemple on sait qu'Asmodan a ses 7 généraux chacun représente un péché on peut passer par là aussi pour, pour Asmodan mais Andariel, Duriel etc il y a moyen de faire des trucs et même par exemple c'est con mais Mephisto c'est déjà le cas, la création de l'élite qui est la fille de Mephisto, mais également Lucien qui est son, son fils, bah instantanément ça te montre que putain Mephisto il pèse quand même. Donc ce genre de choses, c'est pour moi une, bonne, une très bonne idée. Même si, bon, il y a encore une fois, je dis ça, il y a de grandes chances que Diablo revienne dans Immortal, mais voilà, en tant que boss final, un petit peu à l'image de Diablo 1, et vraiment en mode, bah, bah, avant on a affronté ses lieutenants pour une, une progression je dirais dans l'histoire et une ascension vers le boss final qui est un seigneur démon. Moi je préfère qu'on évite la liste des courses, si possible, mais en tout cas je trouve ça très intéressant. Donc voilà, cette vidéo j'avais pour vocation qu'elle soit courte, j'espère ne pas avoir été trop long et trop rébarbatif ou embêtant, j'espère que cette vidéo vous plaît. Euh, je voulais aussi avec cette vidéo en profiter pour faire du Diablo, parce que je sais qu'en ce moment vous devez vous dire, si vous me suivez pour Diablo, vous devez vous dire « Ah c'est chiant, il y a beaucoup de vidéos sur Warcraft, bon j'espère quand même qu'elles vous plaisent si jamais vous les regardez, et que ça puisse vous inciter aussi à découvrir Starcraft, que univers que j'adore ». Et c'est vrai que bah, ceux qui me suivent pour du Diablo et du Starcraft, en ce moment, ils doivent se dire, putain, c'est beaucoup de Warcraft et pas beaucoup de Diablo. Euh, et au final, je me suis dit, cette petite vidéo théorie et autres, en plus, bah, moi, je vous invite à, à répondre en commentaire, à me dire ce que vous préféreriez. Ça me permettrait aussi d'avoir un petit peu un retour communautaire, voir un petit peu ce qui... Ce qui est préféré par les joueurs. Moi, je pense que honnêtement, les trois sont acceptables. Il ne faut pas bouder si une solution qui n'est pas la vôtre a été euh, finalement choisie. C'est exactement ce que je me dis avec Lilith. Hein. Je me dis, euh, j'adorerais que Lilith soit la nuance, mais peut-être qu'elle ne sera juste un gros con, une grosse connasse à affronter. Hein. C'est possible aussi. Faut pas s'enjailler parce que du coup bah derrière on serait déçu si notre théorie euh, s'avère fausse Mais voilà, moi c'est quelque chose qui m'intéresse et ça me permet aussi de faire cette petite vidéo en attendant les, les plus gros morceaux de l'or qui demandent beaucoup plus de temps à préparer euh, Comme par exemple la vidéo sur les barbares que je n'ai pas oublié bien sûr, hein, Sonia et les barbares et notamment Bulcatos, Bulcatos plutôt. Et également je prévu de faire une vidéo spéciale sur Lilith et rappeler un petit peu ce qu'est qu le Néphalem. Je vois beaucoup de confusion sur le Néphalem et c'est normal, euh, c'est pas si simple que ça donc je compte faire des grosses vidéos sur ces deux thèmes, euh, sauf que ça attendra la vidéo sur Mist of Pandaria de Warcraft qui, me de, qui nous demande énormément de temps, euh, sachant qu'il y a beaucoup de vidéos annexes de celle-ci, donc ça nous demande beaucoup de temps, gardez un petit peu patience et euh, je vous promets qu'après Mist of Pandaria je ferai une, une pause sur les vidéos Warcraft, euh, quand je dis une pause il y en aura toujours hein, d'actualité etc. Mais... Je bosserai pas sur Warlord of Draenor directement après, on bossera un peu plus, j'essaierai de, de faire plus de vidéos Diablo et Starcraft en attendant, parce que je sais que vous avez attendu pendant un bon moment. Voilà, euh, n'hésitez pas encore une fois à me dire vos impressions, quelles sont les trois grandes possibilités qui, qui vous plaît pour vous, euh, laquelle des trois plutôt, et euh, bah, je vous dis à bientôt, A Tristram, en fait je dis à Tristram, mais pas forcément, enfin bon, à bientôt et à plus dans le Nexus, évidemment. c'est ah ouais, c'est, je sais, c'est une nouvelle apparence, une nouvelle tête. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux de notre grand con, là. Hein. Euh, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner, suivre euh, son Twitter, suivre son Facebook. Oui, Mephisto, j'aime bien ce petit mal-de-lire. <rire> euh, je vais le ce salaud. Bisous